Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la chronologie de partie 2 euh, tout simplement de l'histoire de Warcraft avec aujourd'hui on va se concentrer sur les, la période très récente de World of Warcraft alors on va rappeler le contexte un petit peu nous, sommes, nous avons fini dans la vidéo partie 1 avec la, la chronologie de la licence Warcraft depuis la période 0 jusqu'à à peu près euh, Battle for Azeroth où on était en cours de Battle for Azeroth. Aujourd'hui, on a Battle for Azeroth Shadowlands Dragonflight. C'est ça qui va nous intéresser pour cette partie 2. Il y aura d'ailleurs une partie 3 qui sera sur l'histoire ancienne, consacrée à l'histoire ancienne. Ça me permet de faire un lien. Quelque chose de très important que vous devez garder à l'esprit, c'est deux grandes dates. Parce que je sais que je vous mets ces chronologies, elles vous servent, que ce soit pour du RP ou quoi que ce soit, pour juste bien vous en rappeler un petit peu. Elles peuvent vous servir de, de, de guide. Mais si dans votre tête, vous devez retenir deux dates très importants, la période 0 qui est l'invasion de la Horde sur Azeroth et l'invasion du royaume d'Azeroth. Donc ça c'est Warcraft 1 tout simplement, la période 0. Et c'est, on y reviendra, il y a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler en fin de vidéo. Et l'autre grande date c'est moins 10 000. Qui n'est pas sur la chronologie partie 1 et partie 2, nous allons en parler sur la partie 3. Moins 10 000 est un énorme repère chronologique puisque c'est la guerre des anciens. Donc voilà, si vous devez retenir vraiment deux dates, et je le dis en intro pour que ça soit bien clair... Euh, période en 0 et moins 10 000 c'est vraiment les deux grandes périodes que vous devez retenir maintenant que cela est dit la période de moins 10 000 donc l'histoire ancienne de Warcraft on y reviendra dans, une, dans la partie 3 nous allons pouvoir donc commencer, hein, je vous ai gardé euh, le début de WoW euh, avec Vania 25, Burning Crusade 26, ça c'est la chronologie partie 1. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la période de Battle for Azeroth. Je vous mettrai dans la description les sources qui nous permettent d'amener euh, cette vidéo puisqu'il y a eu une interview de Danuser qui euh, eh bien, a confirmé la chronologie habituelle et surtout qui a précisé la durée de Shadowlands et de Battle for Azeroth. Et là, eh bien, il y a, vous voyez quand même quelque chose qui est assez marquant, c'est qu'avant, en dehors de Cataclysme qui durait deux ans, toutes les extensions, et Vanilla, même, même le jeu de base, c'était un an pour World of Warcraft. Là justement à partir de Battle for Azeroth et eh bien les extensions durent minimum deux ans donc deux ans pour Battle for Azeroth, deux ans pour Shadowlands et on y reviendra par la suite avec une grande ellipse entre Shadowlands et Dragonflight. Donc Battle for Azeroth, deux ans, l'année ça commence en l'an 33 et ça se termine en fin d'année 34, c'est comme ça que j'y reviendrai après mais c'est comme ça que Blizzard conçoit qu les choses, ce qui peut être un peu technique parfois mais j'y reviendrai après. Donc on est tout simplement début de l'année 33, fin de l'année 34, donc deux ans pour Battle for Azeroth. Euh, cette période, pour la, plutôt que de l'appeler Battle for Azeroth, tout ça, tout ça, elle a plusieurs noms également. Vous pouvez l'entendre cette période appelée Quatrième Guerre, la Quatrième Guerre, ou la Guerre du Sang, la Blood War, et parfois juste bah, la, la guerre d'Azeroth, etc. C'est ce genre de, de dénomination qu'on peut avoir sur cette période de Battle for Azeroth. Nous avons ensuite. Début de l'an 35, fin de l'an 36, Shadowlands, les deux ans dans les terres d'ombre. Donc, euh, les deux ans, Shadowlands a duré effectivement deux ans. À partir du moment où on débute, on rentre dans les terres d'ombre. Et à partir du moment où la faille se referme et que le Geôlier est vaincu, eh bien, c'est deux ans. Alors, je sais. C'est une question qu'on a eu, je sais pas combien de temps, que ce soit sur YouTube ou en stream avec Evan Essor, hein, qui m'a aussi, euh, je le rappelle, beaucoup aidé pour la chronologie euh, partie 1 et également la partie 2. C'est un peu plus son dada que le mien, la, les chronologies. Et donc, eh bien, je le rappelle, Shadowlands, effectivement, il y a une perception, un ressenti de l'écoulement du temps qui est différent dans les terres d'ombre, dans les terres des morts. Mais attention, ça a quand même duré deux ans pour nous. On est d'accord la, la perception est effectivement différente par exemple bah, normalement c'est euh, au milieu de Légion le, le flux des âmes qui est perturbé donc euh, à peu près au, dans l'an 32 jusqu'à 35-36 sur le P, ça fait pas très longtemps et euh, les personnes notamment bah, par exemple avec Bastion, les, les Kyrian etc ont l'impression que ça fait des siècles qu'il s'est qu passé des choses que le cycle d'âme s'est terminé, etc., c'est que le temps ne s'écoule pas tout à fait de la même manière. Il y a une histoire de perception du, de l'écoulement du temps, mais aussi une différenciation du temps. Mais pour nous, en tout cas, ça a duré deux ans, Shadowlands. En tant que, euh, en tant que personnage et le monde de Warcraft, le monde d'Azeroth, c'est deux ans, Shadowlands. Voilà. Euh, et la perception, par exemple, dans l'antre, etc., qui est plus longue, euh, ça ne change rien. C'est deux ans, l'histoire de Shadowlands. Euh, on peut avoir euh, le nom de Là on manque peut-être un petit peu de recul, on verra avec le temps Mais cette période elle est appelée parfois le voyage aux portes de la mort Le voyage vers les, les terres d'ombre, le voyage vers les terres des morts euh, Ça peut avoir ce, ce, ce nom là Peut-être qu'avec le temps il y aura d'autres petits titres, d'autres petits noms qui seront euh, donnés à cette période Mais pour le moment il n'y en a pas autant que pour Battle for Azeroth Nous avons, je préfère le rappeler encore une fois, à la fin de l'année 36 Donc euh, le, 31 le 31 décembre de l'année 36 je rigole, alors les mois par contre, ne cherchez pas à commencer à poser des questions sur les mois, il euh, n'y a, a pas autant de détails. Déjà on est très content d'avoir une datation aussi précise, euh, donc, enfin aussi précise entre guillemets. Donc fin de Shadowlands, euh, c'est la fin de l'année 36 et il va y avoir une transition de 3 ans, donc euh, début de l'année 37 jusqu'à fin de l'année 39. 3 ans, oui, oui, 3 ans d'ellipse euh, entre Shadowlands et Dragonflight. Parce que je sais que là, comme ça, ça fait, bah non, 36-40, malgate, c'est pas compté, c'est 4 ans. Simplement parce que Shadowlands se termine à la fin de l'année 36 et Dragonflight débute au tout début de l'année 40, comme c'est utile. Et euh, donc, il y a une ellipse de 3 ans véritable entre Shadowlands et Dragonflight. Donc, je le rappelle aussi, cette ellipse n'est pas causée. C'est important de, de voilà, débunker ce genre potentiellement de d'idées reçues ou potentiellement de d'idées de théories qui, théorie qui pourraient agir etc. ce n'est pas une singularité temporelle cette ellipse, c'est pas une contraction du temps liée au geôlier ou quoi que ce soit euh, un truc à la con euh, du temps non non c'est juste fin de Shadowlands qui a duré deux ans, et eh bien il va pas y avoir de réarmement direct, de euh, retour d'une grosse menace, boum boum bagarre tout de suite euh, pas de truc comme ça avec la gestion du temps catastrophique par exemple du début de World of Warcraft, non non pas de truc comme ça et d'ailleurs c'est pendant cette ellipse il va se passer pas grand chose mais il va se passer quelque chose et par exemple ce que je peux vous donner dans le fin de fin de Shadowlands et l'ellipse euh, qui va y avoir et eh bien on peut par exemple on a on peut noter le voyage de khadgar khadgar qui revient à Dragonflight. et eh bien euh, il va aller faire un petit coucou dans les terres d'ombre on sait pas vraiment ce qu'il y fait il va juste découvrir un petit peu les, les, les, les merveilles de, des terres d'ombre peut-être aller faire un petit coucou à Medivh. on n'en sait rien mais si Medivh est dans les Shadowlands et donc on n'en sait rien mais euh, Khadgar par exemple a voyagé pendant ce, ce laps de temps dans les Terres d'Ombres. Alors derrière nous avons euh, Dragonfly donc qui commence début de l'an 40. Dragonflight dé bon, débute donc en l'an 40 c'est à dire 7 ans depuis la fin de la période de Légion et du début, tout début de Battle for Azeroth. Donc 7 ans se sont écoulés entre euh, Battle for Azeroth et le début, de, la, le début de BFA et le début de Dragonflight. Euh, donc fin des ellipses de 3 ans et la fin de cette ellipse aussi marque le mariage de Lord Temar, euh, Seron ou Lord Theron, le régent des Elfes de Sang avec euh, Thalysra, la grande arcaniste des, des Sacres Nuits. Donc, ça, c'est un épisode que euh, auquel j'ai consacré tout simplement une vidéo avec la lecture de la nouvelle sur Irion et le euh, serment éternel, je crois, le nom de, le, de la nouvelle. Donc, ça, c'est un petit élément qui s'est passé pendant l'ellipse, mais au final, pendant l'ellipse, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce qu'on peut en tirer, là, je vous ai. Je vous... Première partie de cette vidéo, c'était vraiment. Voilà, que ce soit clair pour vous BF a 2 ans, Shadowlands 2 ans, Dragonflight se passe 3 ans, euh, enfin, ans après la fin de Shadowlands. Voilà, on est sur une période de 7 ans, euh, depuis, début Shadow, depuis Battle for Azeroth et début Dragonflight. Là, c'est bon, c'est clair pour vous. Qu'est-ce que ça implique maintenant Qu'est-ce que ça implique Quelles questions Puisque je suis sûr que vous avez des questions déjà dans votre tête. Et comment, quelle pourrait être mon analyse vis-à-vis -vis de cette chronologie De cette nouveauté sur la chronologie Puisque ça fait vraiment suite, encore une fois, à l'interview de Danuser. Alors déjà... Je vous avais parlé d'un tips pour retenir l'une des deux dates Donc moins 10 mille, gardes des anciens, tout ça, tout ça Chara qui devient une naga Et l'an zéro, invasion de la horde, tout ça Il y a un moyen mémotechnique très facile pour Avoir une notion, on va dire, une conscience De cet écoulement du temps Tral, mesdames et messieurs Tral est né en l'an zéro Tral est né en l'an zéro donc il euh, y a un petit peu ce côté Jésus, parfois, qu'on qu qu aime bien associer à Thrall, alors que ce serait plutôt Moïse, ou euh, Spartacus, enfin Moïse, Spartacus, plus Thor, mais il y a un petit peu ce côté Jésus, puisque dans le calendrier, bah, il est né l'an 0, tout ça, tout ça, sauf que le calendrier n'a pas été fait en fonction de Thrall, il a été fait en fonction de l'invasion de la horde, et euh, du, de l'affrontement orc et humain. Donc au final, eh bien Thrall est un excellent moyen technique pour vous rappeler à peu près du temps qui passe. Et Thrall, souvent, est considéré un peu comme un vieux, etc., alors qu'en fait... <rire> Au début de BFA, bah, il avait 33 ans, <rire> donc euh, il n'était pas si vieux que ça Pépère, il n'était pas si vieux que ça. Euh, en attendant, il ne faut, faut pas l'oublier aussi un truc très rigolo, c'est que Garrosh est plus vieux que Tral. Alors qu'on a toujours ce rapport euh, grand frère de Tral vis-à-vis de petit frère Garrosh, alors que Garrosh est plus vieux que Tral. Ce qui est toujours rigolo de le rappeler. Et donc Tral est un excellent moyen pour euh, garder un petit peu l'écoulement du temps en, en mémoire, c'est un super moyen mémotechnique. Et qu'est-ce que ça implique Eh bah bien globalement, 98%, des, per 98 des personnages de l'histoire de Warcraft ne vont pas vraiment, ça va pas chambouler, il va pas y avoir un mec qui est mort de vieillesse pendant les 3 ans de l'ellipse. Il euh, y a globalement là-dessus, ça ne changera rien. La plupart des personnages vont garder le même modèle, ça ne changera pas de leur modèle physique, etc. Euh, ces 3 ans, par contre, quels personnages vont pouvoir peut-être être affectés par ce changement Donc tous les jeunes adultes, adultes vieux, bah restent euh, jeunes adultes, adultes vieux. C'est vraiment... Pour le coup, les plus jeunes, les enfants, et il n'y en a pas des masses dans la licence Warcraft des enfants, mais on peut penser à Dagran Torissan, par exemple, le fils de Moira et de l'empereur Torissan, euh, qui est l'héritier de deux couronnes naines, à savoir de la couronne bronze -Berde, donc euh, chef des Barbes de Bronze et potentiel roi aussi, des euh, ou empereur même, des Dark Iron, donc des Sombres Fers, et du coup, qui pourrait peut-être. Il pourrait y avoir. Il, il, ça sent qu'il se prépare des choses concernant Dagran Torissan. et moi en tant que fan aussi des nains je suis très content puisque Dagran Torissan bah, pourrait euh, aspirer à devenir empereur, enfin roi de tous les nains, sauf que bah, il n'a pas d'autorité légitime sur les Birds, euh, sur les pardon, sur les Wildhammer, sur les Marto Hardy. Donc il pourrait y avoir des, des conflits, des trucs, vidéos déchéance sur les nains, ça peut être très intéressant. Et Dagran Torisan est enfin du coup un jeune adulte aussi, euh, ou fin d'adolescence. Début de, de, de l'âge adulte. Nous avons aussi Durak et euh, Rewe. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce la fille de trall euh, Rewe, Riwe, Ri... Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, Durak et Rewe qui sont les enfants de trall Qui commencent à grandir aussi. Commencent à grandir. Euh, Durak va pas tarder à être un jeune adulte pour les orques. Hein, parce que la maturité des orques, on l'a vu avec l'ascension de la Horde. C'est autour de... Euh, entre 10 et 16 ans. Donc euh, on, y est, on y est... On rentre dedans. Donc euh, il va pouvoir être un jeune adulte, pour Rayway c'est encore un petit un peu tôt Mais euh, on commence, on commence, on commence Et euh, derrière on a aussi les enfants de Vereza et de Ronin Ronin. Donc euh, Vereza Windrunner, la sœur de, de Sylvanas euh, coursevent Donc Giramar et euh, Galadin, ou Galadin vous prononcez comme vous voulez Si vous voulez euh, un moyen technique pour faire cette vidéo On s'est rappelé euh, un truc rigolo Pour se rappeler des enfants, j'arrive jamais à me rappeler des enfants de Vereza c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, En fait... Ça fait très Tolkien, c'est-à-dire que Giramar Galadin, c'est Gir-Galad. <rire> Gir-Galad, Gil-Galad, le grand roi des elfes. Donc c'est Gir-Galad, globalement. Giramar Galadin, voilà. C euh, derrière! Et puis, même les consonances font, font, font très Tolkien. Euh, mais sinon, voilà, aucun changement notable. Il y a potentiellement d'autres enfants, mais ce n'est pas des personnages, je, je dirais, suffisamment importants pour qu'on les, qu les évoque. Peut-être que vous avez d'autres exemples d'enfants, mais globalement, on s'arrêtera là pour les exemples là, importants, parce que ça fait très très peu de personnages. Encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup d'amourettes euh, dans, dans, euh, enfin, dans les jeux World of Warcraft, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, on a très peu, peu d'enfants qui profitent de, cette, de ce vieillissement. Derrière. L'ellipse temporelle, parlons-en de cette ellipse temporelle de 3 ans. Euh, au final, bah, du coup, ici, vous, on a commencé à parler, il euh, y a eu le mariage euh, de l'Orthé Martellisra, il y a Khadgar qui visiblement fait des trucs dans les Shadowlands. et c'est peut-être passé des choses. Et ben bah, au final, donc Quid, par exemple, de la reprise de Guilneas pour les, euh, les Warguns, pour les Gilneains, que euh, Quid de, euh, des elfes de la Nuit, le Mont Ijal, tout ça, tout ça. Et bien, calmez-vous tout de suite, car euh, non, il s'est rien passé, euh, malheureusement, euh, cette ellipse, pas de grands événements majeurs pendant cette euh, cette ellipse. Plutôt des, des points mineurs, voire même aucun. Donc on est vraiment sur une euh, sur une pause scénaristique, vraiment une pause temporelle presque. Et ça, c'est marqué par l'envie de Blizzard de faire vivre les grands événements justement par euh, par la licence, enfin dans la licence Warcraft, par World of Warcraft, par le biais de World of Warcraft, ce qui est pour ma part un peu critiquable évidemment et surtout que le problème c'est que ça peut être un petit peu euh, un souci par exemple on parle souvent de cataclysme qui est euh, un cadeau empoisonné pour la licence puisque tous les événements toutes les découvertes de continents de nouvelles îles etc doivent prendre en compte l'événement cataclysme cette ellipse et eh bien euh, il va quand même alors je pense qu'ils n'en parleront jamais, mais cette ellipse on pourrait dire par exemple le moment du coup où on va vivre la reprise de Guilneas, puisque clairement Danuser a dit on la vivra, euh, quand on parlera de Guilneras on va le vivre en jeu, et eh bien euh, du coup, ou la non reprise de Guilneas, hein, potentiellement aussi, mais dans tous les cas, et eh bien ça veut dire on va légitimement se poser la question, mais pourquoi ils l'ont ils pas fait pendant les 3 ans d'ellipse en fait, et il va falloir une vraie raison scénaristique, et c'est facile, hein. c'est pas en mode waouh, c'est un piège, c'est pas aussi cadeau empoisonné que cataclysme, mais quand même un petit peu, parce que bah, plein d'événements auraient pu se passer pendant cette ellipse. Pourquoi il a fallu que les personnages s'arrêtent, se figent Donc ça peut être très bien justifié en mode bah oui, mais suite à Shadowlands et tout, suite à, à Légion, Battle for Azeroth, Shadowlands, c'est des gros événements, il a fallu un peu de temps pour reconsolider les armées, re, re, regarnir les effectifs, remplacer les, les vétérans, tout ça, tout ça. ça, ça peut tout à fait se faire pour préparer justement une nouvelle invasion. Mais il faut qu'il faut qu'ils en parlent, qu il faut qu'ils le prennent en compte, pour le contexte, c'est super important. Euh, donc. On pourrait se dire que cette ellipse ne sert à rien finalement. Non, elle est nécessaire pour faire souffler le récit. J'en avais déjà parlé dans la vidéo de Chronologie partie 1, si vous l'avez suivi et dans plusieurs lives et autres concernant euh, Chronicle. J'ai aussi fait une vidéo sur Chronicle, elle sera dans les, dans les fiches. Bah, le problème, comme vous l'avez vu, c'est un an, un, une extension. Un an, une extension, un an, une extension, un an, une extension en dehors de Cataclysme. Du coup, le fait que BFA dure deux ans, du fait que Shadowlands dure deux ans, ça ramène beaucoup plus de crédibilité au récit et aux événements. Et surtout. Vraiment, donc c'est important pour que ce soit, plus, enfin, ce soit moins euh, artificiel, je dirais, comme chronologie. Donc c'est très bien. Et c'est pour ça que on a, en préparant cette vidéo, on a, on a pensé à quelque chose avec Eva, une formule simple mais efficace c'est ces, ces ellipses et la durée de ces extensions et cette ellipse, et eh ben en fait elle est inutile mais nécessaire. <rire> c'est vraiment le, le, le truc, c'est à la fois inutile et nécessaire. Et donc. Petit point, on continue un petit peu sur l'analyse de, de, de, de la chronologie là-dessus. Le rapport au temps dans World of Warcraft, on l'a, vous l'avez compris, est assez nébuleux et pas forcément bien maîtrisé. C'est souvent dans la licence Warcraft, et pas que World of Warcraft, hein, dans la licence Warcraft, c'est souvent un point qui était dans les manuels. Ou parfois quelques cinématiques, tout ça, mais c'est souvent dans les manuels des jeux. Par exemple, comment on sait que Vania a duré un an, comment on sait que Burning Crusade a duré six mois, euh, un an que Wotelka a duré un an, c'est les manuels, c'est les manuels des jeux. La durée entre War 1, War 2, la durée entre War 2, War 3, ça c'est les manuels de Warcraft 2 de Warcraft 3. Donc c'est quelque chose d'assez important. On sait aussi que ça fait très longtemps que Blizzard a sa propre chronologie interne, mais euh, pour avoir pas mal étudié la vieille période de WoW, le milieu on va dire de WoW euh, et, et les périodes plus récentes, on sait que euh, cette chronologie interne n'était pas bien maîtrisée. Et tout le monde euh, lèche souvent les pieds de Medzen en disant c'est un génie, c'est trop bien, c'est machin euh, En disant qu'aujourd'hui peut-être que c'est moins maîtrisé parce que c'est pas Medzen euh, Medzen c'est le spécialiste, hein, si vous avez vu de chronologie Diablo, chronologie, euh, chronologie Starcraft Vous commencez à capter un truc, c'est que à chaque fois une, un, un jeu dure un putain, une seule putain d'année Genre c'est pas réaliste du tout en fait, euh, donc c'est assez relou à ce niveau là et je pense que la chronologie, surtout ma grosse preuve, mon gros argumentaire là-dessus, en mode que la chronologie interne n'était pas maîtrisée par Blizzard, c'est le livre Le Déferlement, qui... Et c'est pas euh, au détriment de Christy Golden qui a écrit le, le livre, hein, puisque c'est encore une fois un travail collégial et travail d'équipe, et là justement c'est les mecs qui encadrent, qui auraient dû faire le taf, et pas Christy Golden qui était juste euh, auteur. Donc le livre Déferlement qui se passe entre Cataclysme et euh, Mist of Pandaria, j'ai consacré une vidéo dessus d'ailleurs, et eh bien ils se ratent sur la chronologie Ils se sont ratés dans un livre D'introduction à une extension Ils se sont ratés dans la chronologie en disant n'importe quoi Et au final Et eh bien euh, donc les, les, les trois dernières extensions Étonnamment Sachant que je le rappelle Il y a à Légion le départ de Chronicle Des chroniques que je vous conseille Encore une fois j'ai fait une vidéo dessus Chronique 1, 2 et 3 qui ont commencé à partir de Légion, donc en 2016, et qui se sont euh, donc 2017-2018, il y a eu les trois épisodes de Chronicle, et pas des volumes 4 pour le moment. Et notamment l'épisode 3 de Chronicle, euh, personnellement je l'ai toujours critiqué, je l'ai toujours trouvé très ridicule. Et, et le problème aussi c'est qu'il a rattrapé beaucoup trop vite les extensions actuelles de World of Warcraft Ce qui je pense, je suppose, est une des raisons de l'arrêt de Qui est pas de sortie de Chronicle 4 en fait C'est que tout va trop vite, tout va trop vite Et surtout le traitement, la cohérence du récit Et je parle pas de la cohérence genre euh, le, le lore est nul machin Juste la cohérence chronologique du récit est ridicule dans Chronicle 3 euh, tel patch machin, ensuite tel truc machin, allez un an, l'année an, d'après, il y a nouvelle menace cosmique qui débarque, boum, boum, boum, boum, boum, ok, un an c'est plié, oh là là, une nouvelle euh, menace co cosmique qui débarque, qui se réveille, oui, Arthas avait mis euh, son réveil pour pouvoir arriver juste après son ticket euh, contre euh, la Légion et Illidan tout ça, tout ça, boum, euh, ensuite, oh bah Deathwing, comme par hasard, il arrive à la fin quand euh, Arthas est... En un an à chaque fois, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Et, et je pense que les. Les auteurs, les romanciers, etc., vraiment toutes les équipes. Toutes les équipes, les différentes équipes de rédaction conscience de ça, en non-conscience et justement c'est pas pour rien que Battle for Azeroth prend le temps deux ans, Shadowlands prend le temps deux ans, je veux dire c'était juste un ovni tellement il y avait eu des névers étendus ils avaient calé ça dans deux ans et c'est presque parce qu'il y avait tellement de choses qu'il a fallu le caser en deux ans parce que sinon c'est un ovni au final c'est jusqu'à Légion, Cataclysm c'est la seule extension qui dure deux ans donc là vous avez vraiment un, une véritable volonté de poser le récit, de faire souffler le récit, de rendre les événements plus logiques, plus cohérents en termes de temps 2 ans BFA, 2 ans Shadowlands, 3 ans d'Ellipse Dragonfly, il y a peu de chances qu'elle dure un an, c'est possible qu'il fasse deux ans par extension maintenant, que ce soit la nouvelle norme, ce qui est plus logique déjà, hein. c'est le double, hein. <rire> c'est le double tout simplement. Et euh, donc, ça me semble, ça me semble être euh, une véritable réflexion de la part des auteurs euh, et des équipes scénaristes, en fait, des équipes de, dé de développement dans le scénario. Et pourquoi je dis ça sur quoi je me base pour cette théorie personnelle, c'est que euh, <rire> dans l'interview de Danuser Danuser précise bien la particularité de l'écoulement du temps de WoW et il précise bien dans la licence Warcraft donc c'est pas WoW en mode la licence World of Warcraft où des fois il y a confusion licence WoW licence Warcraft, non non, ça c'est ce que souvent les joueurs font, non non non, lui précise bien la particularité de l'écoulement du temps de WoW dans la licence Warcraft euh, et donc que ces trois ans servent justement, il lui même le dit, à faire souffler le récit donc c'est, je pense pour ça vraiment, et moi-même j'en ai déjà parlé, je pense vraiment que c'est un questionnement qui se sont faits, qui se sont eux-mêmes posés avec la rédaction de Chronicle où ils devaient mettre vraiment en mode, bon voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il ça, ça, ça, et c'est bien, c'est une bonne chose en soi, c'est une bonne chose. Maintenant, euh, donc je le redis les trois ans pour faire souffler le récit c'est cool, sauf qu'il se passe rien dans les zones et on peut le voir aussi d'une autre manière, le fait qu'il ne se passe rien dans les autres zones, c'est le problème. Si c'est le joueur qui doit vivre les changements, euh, si c'est si, si le joueur qui doit vivre les changements, les grands événements, etc., ça fait qu'il ne se passe rien dans les anciennes zones, puisque les nouvelles extensions t'amènent sur des nouveaux continents, des, nouvelles, des nouveaux endroits, des, nouveaux, des nouvelles zones. BFA avait retravaillé quelques trucs, mais c'était lié à du gameplay, aux features de gameplay de, World, de, de Battle for Azeroth. Sinon, ils peuvent pas refaire un Cataclysme 2, euh, donc un WoW 2, en mode euh, on va refaire les zones, machin, machin. Non, ça marchera pas comme ça. Et Cataclysme euh, rappelle que ça n'a pas marché, les gens n'ont pas apprécié, n'ont pas aimé le fait de retravailler les zones. Ça a pris énormément de temps pour qu'au final, les joueurs disent « bah oui, vous êtes mignons, mais... Euh » J'en ai rien à foutre en fait. Moi je veux mon, mon, mon, mon pex, mon, mon raid. Enfin euh, je veux mon raid, je veux, je veux mon, mon endgame. Je veux, je veux des nouvelles zones. Là on, ça c'est déjà, c'est quoi ce travail de, de sagouin Alors qu'au final ils se rendent même pas compte que c'est un travail de dingue. Donc ça fait, ça amène des, anormi, fin, des énormités qui me sortent du récit personnellement par exemple. Quand j'ai lu Shadow Rising, donc euh, l'armée des ombres. Qui est le livre pré-Shadowlands, entre BfA et Shadowlands. Où il y a euh, Anduin qui se... Euh, retrouve donc à westfall donc euh, les marches de marche de l'ouest et il y a toujours les trucs élémentaires là les anomalies élémentaires qui sont en train de flotter alors là est ce que c'est un problème de maîtrise des auteurs est ce que c'est un est ce que c'est de la stupidité ou est ce que c'est vraiment bah, il se passe rien parce que le problème c'est que les anomalies élémentaires tout ça tout ça c'est censé être réglé à la fin de cataclysme mais on arrive dans dans une telle je dirais stupidité une telle bêtise où il ne se passe rien tant que le joueur ne peut pas le, le ne peut pas y assister que les zones sont figées dans le temps et il ne se passe rien, alors que Cataclysme, justement, l'idée c'était un bouleversement. Donc il y a des événements, il y a des zones qui ont été changées avec Cataclysme, qui maintenant, des, des irrégularités qui ont été calmées, notamment avec le, le, le fait que les élémentaires soient calmés. Tout ça. Bon, je dis ça alors qu'on est dans Dragonflight, les élémentaires calmés, mais entre Cata et Dragonflight, les élémentaires s'étaient calmés. Donc quand tu lis par exemple les, les livres Explorons, moi j'avais vu ça, non, ça m'avait choqué avec le livre. Euh, avec les récents livres, on va dire. Mais par exemple, les Explorons, euh, Azeroth, euh, Explorons Azeroth, les Royaumes de l'Est, Kalimdor, bientôt le Northrend. Je, ma, main, ma main à Paris, hein Le Northrend, il a pas bougé depuis wotelkain. Vous allez avoir euh, les trois frères Bronzebird, là, ils vont vous dire ha, « ha, ha, Ah ouais, le machin, euh, la, la base euh, Warsong, la base de d'Ellskrim, euh, qui subit toujours les attaques euh, des Nérubiens. Euh, ha, ha, ha. Attention, il y a les Gvaldir qui, qui nous attaquent au sud, machin. Euh, » Et C'est complètement ridicule. Par exemple, bah dans explorons, euh, explorons euh, Kalimdor, je euh, suis oublié le nom de la rivière d'Orgrimmar. Elle est toujours en crue. Elle a pas bougé. Bah oui, c'est comme ça en jeu. Elle a pas bougé. Mais le principe d'une crue, c'est que c'est une anomalie. <rire> c'est. Sinon, c'est plus une crue! Genre. <rire> Donc, euh... c'est la furie de l'ouest, je crois. La furie, euh, la furie du sud, ou je sais plus, un truc comme ça. Le, le nom de, le, de la rivière. Et toutes les anomalies élémentaires, toutes les inondations, etc. Potentiellement, c'est vrai que ça a pu refaçonner certains endroits, mais d'autres aussi, bah, ouf, le rat de marée il est reparti, en fait. Donc, euh. Et, et, et ce qui fait que ça a beaucoup gueulé notre, au, au niveau francophone, je sais pas trop, mais au niveau inter, ça a beaucoup gueulé. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il a fallu deux livres avant qu'ils s'en rendent compte, d'ailleurs, les inter. Euh, alors que j'en parlais déjà sur explorant euh, Royaume de l'Est. Mais avec Kalimdor, ça a beaucoup gueulé. Alors Kalimdor, je trouve, fait un peu mieux le taf que les Explorons les Royaumes de l'Est. Mais euh, bah oui, les zones n'ont pas changé. Ouais, spoiler, les zones n'ont pas changé depuis Cataclysme. Du coup, bah dans le récit, elles n'ont pas changé depuis Cataclysme. Je trouve foncièrement débile foncièrement débile voilà c'est tout euh, on a eu vraiment le rappel de la chronologie plus mon analyse perso euh, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions des observations et autres euh, on se dit même ce que vous en pensez est ce que vous trouvez que c'est si bête que ça est ce que vous trouvez que c'est logique euh, on peut en débattre il hein, n'y a pas de il a pas de souci j'avoue que c'est un point sur lequel je... Je vois personne se dire ouais non c'est vachement... Enfin j'imagine pas quelqu'un se dire ouais c'est génial que ça bouge pas. <rire> c'est quand même un peu dommage quand on suit l'histoire quoi. Euh, du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour de prochaine vidéo. A plus euh, dans le Nexus Monsieur Gouretsen, au revoir. C'est d'ailleurs... Euh, vous avez pu voir la musique qui tourne. Qui est la musique d'Onara, des plaines d'Onara. Voilà. Faut que je change de voix. Je sais pas pourquoi je prends cette voix là, là récemment, je, je fais toujours une voix de méchant. Soyez une voix de gentille Musique Centaure de, des plaines d'Onara, elles sont vraiment jolies. Voilà. N'hésite pas à liker, euh, suivez les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Regardez bien la description et les fiches. Bisous. <t 'en>